Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous parler d'un vieux roman de SF Ravage de René Barjavel Ça se passe à Paris en 2052 L'humanité a évolué vers une société qui est totalement tournée vers la technologie Quasiment tout est automatisé, que ce soit la production alimentaire euh, bah euh, les voitures euh, même les fringues d'ailleurs euh, fonctionnent d'électricité bon bref tout tout tout est électrique tout va merveilleusement bien jusqu'au jour où il y a une panne généralisée d'électricité et du coup tout fout le camp il y a plus de production alimentaire il y a plus d'eau il euh, y a plus de chauffage il euh, y a plus de médicaments il y a plus enfin bon voilà il y a plus rien quoi. et on suit tout un groupe de personnages euh, qui tentent de survivre euh, à l'écroulement de leur civilisation et qui vont tenter d'aller vers le sud de la France où ils savent qu'il y a encore des fermes comme au temps jadis euh, et tout un tas de, de micro-sociétés et de villages euh, qui fonctionnent encore euh, sans électricité et qui du coup n'ont pas souffert euh, de la panne généralisée. C'est le récit de leur périple, on voit toutes les emmerdes qu'ils rencontrent, euh, on voit aussi les choses positives, euh, on voit les gens mourir un petit peu les uns après les autres aussi parce que bon <rire> voilà on n'a rien sans rien. Voilà un petit peu pour l'histoire euh, pour ce qui est des thématiques euh, abordées dans le bouquin bien sûr on a ce côté futuriste avec euh, cet apocalypse électronique si je peux dire c'est un récit de survie en conséquence à la fin euh, de toutes les technologies. Donc au passage ça fait réfléchir sur les erreurs humaines, sur euh, la technologie à l'extrême, etc. Avec la chute de leur civilisation, euh, les personnages retournent à leur état naturel et on découvre un petit peu euh, qu'est-ce que c'est que la, la nature humaine et à quel point il est pourri ou pas. Mon avis sur Ravage. Il faut savoir que c'est un bouquin qui m'a vraiment marqué étant ado et que j'ai adoré pour le côté euh, science-fiction, découvrir comment euh, René Barjavel voyait le futur parce qu'il faut savoir que le bouquin il est quand même sorti en 1943 de mémoire. Du coup il imaginait un futur dans 100 ans euh, qui est assez bizarre et qui avec notre regard de nous, personne de 2016, euh, bah, au final c'est assez marrant. Personnellement j'adore les récits de survie dans des mondes en ruine où tout fout le camp et les personnages sont complètement livrés à eux-mêmes. Néanmoins il faut quand même savoir qu'il y a des gros soucis dans ce bouquin euh, qui est notamment lié euh, à la période donc seconde guerre mondiale, Pétain, tout ça tout ça, puisque bon racisme et sexisme Font partie intégrante de l'histoire et sont absolument pas remis en question au cours du bouquin. Le traitement des femmes est absolument abominable. En gros, on les renvoie euh, à leur condition de mère comme si elles ne pouvaient pas être autre chose. Et euh, la morale de l'histoire, c'est euh, le retour au patriarcat, le retour à la nature, à la famille, au cœur de tout. Euh, des, des idées très, très, très de pétain, quoi. Voilà. Tout ça pour dire qu'à côté de tous les trucs positifs euh, en matière de SF, bah euh, on a des choses assez moyennes, notamment dans euh, bah, la morale finale de l'histoire. Je pense que malgré tous les aspects négatifs, c'est quand même un livre euh, qui peut être plaisant à la lecture, mais il faut absolument garder son esprit critique. Comme toujours dans la vie. À qui je conseille Ravage de Barjavel. Si vous êtes curieux de vieilles SF d'il y a 100 ans, si vous avez envie de découvrir quelle était la vision du futur qu'un auteur d'il y a 100 ans avait, d'une époque que nous, on est en train de connaître. Je sais pas si cette phrase est très compréhensible, mais c'est pas grave. Bref. Un ravage peut vous plaire. Si vous aimez les récits de survie dans un monde dévasté, euh, ravagé par les incendies, et euh, où tout le monde est livré à soi-même, et euh, complètement amputé de toute la technologie qui jusqu'à présent l'aidait, c'est un bouquin qui peut vous plaire. Après, il faut pas le lire pour les personnages féminins, quoi. Ou alors, pour critiquer comment étaient traités des personnages féminins à l'époque. Sachant que l'époque n'est pas non plus une excuse puisqu'il y a des bouquins très bien qui sont sortis pendant la Seconde Guerre mondiale. Gardez votre esprit critique. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser un commentaire, à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous, vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. En attendant, portez-vous bien.